Je suis madame Fatima Athoumani, euh, je viens des Îles-Comores. Euh, je suis là aujourd'hui pour parler un peu par rapport à, à mon processus euh, dans le cadre de négociations sur le changement climatique. J'ai bénéficié sur Bourse à travers une formation que j'ai eu à bénéficier euh, où j'étais déléguée par le ministère de l'Environnement et des Forêts, là où je travaille actuellement. D'abord, la première question qui m'a été posée, euh, c'était de parler un peu par rapport au, au processus et par rapport à, à, à l'atelier euh, de la pré-COP que l'AIDE SBI a organisé euh, à l'occasion de la préparation de la COP24. D'abord, je dois dire que mes connaissances relatives euh, aux négociations sur le, le, les négociations du climat, ils étaient très limités. Certes, j'en ai déjà entendu parler des négociations, mais ce n'est qu'après avoir bénéficié de cette formation et cette bourse auprès de SBI que j'ai pu vraiment comprendre comment évoluent les négociations. Ou exactement, c'est quoi les négociations, comment on fait les négociations, quels sont les fondements, quels sont les accords donc, à travers la formation, j'ai pu comprendre comment on prend la parole, comment soutenir le groupe, comment intervenir. J'ai pu, be pu beaucoup apprendre notamment sur euh, l'accord de Paris, le programme de la mise en œuvre, de l'implémentation de l'accord de Paris. Ce sont des choses que je n'avais pas connaissance euh, de comment ça, ça évolue, de comment on fait. Donc, euh, étant petit, étant insulaire en développement, euh, nous sommes membres du groupe africain, nous sommes membres aussi du groupe EDICI, nous sommes membres du groupe 10 20 Donc, euh, je crois que nos priorités ou notre position est beaucoup plus s'aligner avec la position du groupe EDICI et du groupe SIDE. Donc, pour faire euh, entendre la voix de ma délégation, la seule chose à faire, c'est de euh, m'aligner avec le groupe, d'aller vers les groupes, de pouvoir euh, avoir une position commune, intégrer les réunions de coordination, intégrer les informales, informales consultations pour développer une commune, une commune position. Il est très important pour euh, nous et pour les PMA pour nous, les pays, les Comores et pour les PMA, d'avoir des bons résultats dans le cadre de cette COP24. Par rapport à la finalisation, à l'adoption des lignes directrices pour l'implémentation du Work Programme pour l'accord de Paris, nous souhaitons, dans le cadre de cette COP, euh, développer des outils pour la dialogue de talent euh, afin de d'accompagner euh, les efforts euh, pour tous les pays euh, à, à rehausser nos ambitions par rapport à la la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc il y a également la question des finances, on n'est pas sans savoir que la finance est la clé de tout, qui ouvre toutes les portes, donc on ne peut pas euh, du tout lutter contre les impacts du changement climatique sa financement. Donc euh, il est crucial pour nous les PMA et pour euh, les Comores d'avoir de des bons résultats, des bons outils nous permettant d'avoir de, de, de, un appui financier et, et de développer des outils notamment euh, des outils pour euh, le renforcement de capacité et le transfert de technologie. Donc euh, nous souhaitons que cette coop, on, on, on aura à développer des outils qui vont nous accompagner dans le cadre de, euh, des actions de lutte contre le changement climatique en s'adaptant au changement climatique et aussi euh, développer des outils pour les pertes et dommages. Il y a également le, le fait que euh, cette année, euh, c'est très crucial pour toute... Euh, les parties, notamment, euh, nous allons euh, faire l'amendement de Doha, donc euh, nous souhaitons que euh, cette année, on va passer à l'entrée à vigueur de l'amendement de Doha dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc ce sont les aspects, ce sont les résultats que nous, en tant que PMA, nous, nous souhaitons les avoir dans le cadre de la COP.